C'est Jean-Claude Vandame sur YouTube, il fait beau dehors, c'est des vacances, ça va être super. Bonjour, bonne matinée, ça dépend à quel moment vous... Hein. Non, sans déconner, je me pose une question euh, existentielle, tu vois. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué sur YouTube depuis euh, pas mal de, de temps, quand même, hein, qui me trotte dans la tête. Je voulais savoir pourquoi tout le monde, ou presque, met tout le temps les titres de ces vidéos, en majuscule comme ça, parce que normalement sur Internet, majuscule ça veut dire que tu parles fort comme ça merci d'avoir